Nous connaissons toujours une situation épouvantable sur le terrain. Je crois que cela est indiscutable. Et ce qui apparaît clairement, c'est qu'avec chaque jour qui passe, encore plus de personnes en Syrie sont en train de souffrir. L'État de la Syrie lui-même est en train de s'effondrer. L'État s'effondre. Cela est délétère pour la Syrie. C'est mauvais pour la région. C'est mauvais pour la sécurité mondiale, car nous savons qu'il y a des extrémistes qui ont profité de ce vide et de cet appel d'air en Syrie, et cela pourrait nous menacer à long terme. Il s'agit de l'une de nos priorités de sécurité nationale principale. Je sais que François a également ses amis, je sais que nos partenaires de la région ont également